mettre en page un mail on va donc sur internet et sur la boîte mail donc ce que je vais montrer ça marche uniquement sur gmail étant donné que chaque boîte est différente on clique sur nouveau message on indique l'adresse mail de la personne à qui on souhaite l'envoyer Dans l'objet, on indique un titre, et sur cette partie, il y a le message que l'on met en page. Alors pour la mise en page, ça se passe là où il y a le petit a. On clique une fois dessus, et il y a plusieurs choses qui apparaissent. Il est possible de sélectionner le message entièrement avec un clic gauche que l'on maintient, et on va sélectionner tout le message. Ici, on peut changer la police, ici c'est la taille des, des caractères, ici on a le texte que l'on peut mettre en gras, en italique ou en souligné, et ici on peut changer la couleur du texte et de l'arrière-plan. Il y a diverses options. Est-ce que l'on souhaite aligner à droite ou à gauche Mettre des puces, numéroter ou non, et faire des retraits. Donc les retraits vont être utilisés quand on a des puces. Par exemple, si je fais une liste que je mets avec des puces, en cliquant sur ce bouton, ça me permet d'augmenter ou de diminuer le lieu où se trouvent les puces. Il existe d'autres options qui sont moins courantes, donc la citation. Donc si je tape un texte d'auteur ou que je reprends le texte de quelqu'un, je peux cliquer ici et donc ça rajoute tout simplement cette petite barre. Donc c'est pas très très très utile. Et il est également possible de supprimer la mise en page donc en sélectionnant tout ce qui a été mis en page, en cliquant dessus, et le texte redevient comme il était à l'origine. Une fois que l'on aura mis tout le texte en page, on peut cliquer sur Envoyer, et le message part.